Il est différent en fonction des situations, il est différent en fonction des acteurs. Euh, ce projet il a été conçu dès le début, euh, à l'issue du diagnostic sur les politiques publiques qu'on a réalisé euh, avec les acteurs publics. Euh, vraiment les axes ont été définis ensemble, certaines choses ont été modulées. On s'est aperçu que le changement de ces acteurs publics ou de ces représentations euh, au niveau particulièrement du Conseil de l'État euh, ont eu un effet euh, significatif hein, particulièrement le, le, le changement du président qui est rotatif en fonction des différents secteurs en tout processus euh, il faut toujours refaire un travail de sensibilisation puis les intérêts ne sont pas les mêmes euh, en fonction du segment euh, avec qui on discute ou le secteur euh, dans ce dialogue il varie beaucoup en fonction de la réceptivité et des gens qui sont à la tête hein, et, euh, et surtout de ceux qui peuvent être amenés à prendre des décisions. Donc, euh, là aussi, bah, ça change en fonction des secteurs. On s'est aperçu que ce dialogue, il est différent en fonction de ces acteurs-là, en fonction de ces situations. Et ça, c'est un apprentissage très fort. C'est-à-dire qu'on euh, doit réfléchir à quels acteurs on va choisir pour dialoguer, euh, et bien réfléchir un petit peu comment le processus est, est organisé. Et ça, pas simplement à notre niveau, Hein, mais aussi au niveau des organisations de base. Hein, euh, et donc tout ce processus a été très, très important. L'impact sur les politiques publiques, bon comme on l'a déjà dit, les politiques publiques elles existent, elles ont déjà un processus qui est relativement euh, bien fait, donc l'impact il est vraiment sur le contrôle et l'implantation de ces politiques publiques pour qu'elles touchent les personnes à qui elles sont destinées. Hein, et ça, je pense qu'il y a un impact assez fort sur le fait où les organisations sociales de base qui sont là dans la communauté, euh, quand elles voient arriver une politique publique, elles savent ce que c'est cette politique publique et quel sont leurs interlocuteurs pour qu'elles puissent avoir accès à cette politique publique. Et ça, je pense que c'est un changement assez fort. Et ça, ça passe tant par le renforcement des organisations sociales que par, par le renforcement de ces conseils municipaux qui sont théoriquement chargé de faire ce contrôle social de ces politiques.